Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va un petit peu mieux que la dernière fois en tout cas, que lors de la dernière vidéo, je pense que ça se voit. Je reprends un peu du, du poil de la bête là progressivement, c'est vrai que tout m'était tombé d'un coup dessus. Cette semaine a été un peu plus calme, donc j'ai pu souffler un peu. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale beauté, mais plus particulièrement... Spécial secret de beauté. Parce que c'est une vidéo que vous m'avez énormément demandé. Et c'est une vidéo que j'avais faite euh, il y a deux ans, au tout début de ma chaîne. C'est-à-dire des, euh, des choses qui ne sont pas forcément très connues, dont on parle très peu, mais que moi j'utilise pour la plupart depuis des années. Il y a des choses qui sont restées les mêmes, mais il y a quand même des choses qui ont changé, qui ont évolué. Donc j'avais vraiment envie de l'actualiser. Et on ne va pas forcément parler aujourd'hui techniques de beauté, des étapes nettoyage, hydratation, etc. etc. Ce sont vraiment... On va parler d'ingrédients que je considère moi comme, euh, comme mes indispensables, mes secrets de beauté. Mais quand même, je vais vous parler de quelques produits qui sont pour moi incontournables depuis des années. Avant que je commence, je voulais juste vous dire un grand, grand, grand merci pour tous les commentaires sous ma dernière vidéo. Parce que c'est un truc de fou. Enfin, il y a eu à peu près 500 vues, je crois, sur cette vidéo. Et il y a presque 150 commentaires. Quand moi, des fois, je regarde des vidéos, je vois 10 000 vues, 20 000 vues et 100 commentaires, je me dis, punaise, j'ai une petite communauté, mais, euh, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est là, quoi Et c'est ça, c'est encore plus important pour moi. Euh, c'est pas d'avoir une immense communauté qui commente pas du tout et qui partage pas du tout. Je préfère ce qu'on a, nous, une petite communauté, mais je veux dire, 150 commentaires, c'est déjà énorme. Et que des commentaires d'affection, de soutien, enfin... Merci à vous, vous êtes, vraiment des, vous êtes vraiment des amours, la best, la best communauté quoi, merci. Bon, j'ai mis le ventilateur, donc j'ai mon, mon petit truc dans les cheveux qui s'envole, c'est pas grave. Avant que je commence, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à donner de l'amour, à donner du love, à m'encourager, surtout en ce moment, vous savez que j'en ai besoin. Pour vous ça coûte rien, c'est gratuit, c'est juste un petit clic sur le petit bouton s'abonner, mais pour la chaîne c'est super important, donc merci d'avance. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche aussi des notifications, parce que comme en ce moment je suis un peu aléatoire, c'est plus pratique, au moins si je publie une vidéo, vous serez avertis. Donc avant que je commence par le premier secret de beauté, il y a juste quelques préalables que, que je voulais vous dire. Euh, quand, quand on dit voilà, comment avoir une belle peau, quels sont mes secrets de beauté, etc. Avant tous les ingrédients qu'on va pouvoir prendre, que ce soit de l'intérieur euh, ou de l'extérieur, qu'on va mettre sur notre peau, il y a des choses, bien sûr, qui sont fondamentales et qui sont même prioritaires. Je pense par exemple au sommeil. On sait que euh, plus on a de sommeil, plus la peau va être jolie, puisque c'est pendant le sommeil que la peau fait son travail de régénération cellulaire, etc. Nous, on ne s'en rend pas compte parce qu'on dort, mais pendant qu'on qu dort, notre peau, elle bosse énormément mais c'est pendant ce temps là qu'elle se régénère et qu'elle se renouvelle donc le mieux bah, c'est de dormir bien sûr le plus possible moi je vous l'avais dit je dors minimum 9 heures par nuit mais c'est pas pour forcément avoir une belle peau hein. c'est parce que j'en ai besoin et je suis une vraie marmotte il y a l'eau bien sûr l'eau on en a besoin notre corps en a besoin et notre peau en a besoin aussi donc l'idéal c'est de boire 1 à 2 litres d'eau par jour après, ça dépend euh, voilà, de votre rythme de vie, de ce que vous pouvez faire. Mais euh, notre peau a besoin d'eau, que ce soit de l'extérieur avec les crèmes et tout, ou aussi de l'intérieur pour vraiment être bien hydratée. L'eau, c'est la vie, c'est la base des bases. Après, il y a l'alimentation aussi, bien sûr. Euh, votre peau va être le reflet bah, de tout ce que vous mangez. L'alcool, la cigarette, c'est pareil. Et il y a aussi le soleil. On sait que le soleil est responsable bah, de plus de 80% du vieillissement cutané. Alors, moi, je ne suis pas une adepte euh, de, de protection solaire tous les jours. Enfin, je vous explique. Je sais que c'est devenu un peu la mode, mettre des SPF, des SPF, des SPF, des SPF. Euh, après, chaque situation est différente. Moi, je vis à la Réunion. Je vis sur une île euh, où même l'hiver, il fait 25 degrés. Je suis exposée au soleil toute l'année. Donc forcément, si vous êtes dans une situation telle que la mienne, c'est important de mettre du SPF tous les jours, ou en tout cas les jours où vous sortez. Mais si vous êtes dans une situation, dans une ville, que c'est l'hiver, l'automne, qui fait pas beau, ou alors, même s'il fait beau, mais que vous restez chez vous toute la journée, c'est pas la peine de mettre une protection solaire. quoi. faut pas non plus charger la peau, charger la peau. Donc voilà, faites attention à tout ce que vous entendez. La protection solaire, elle n'est pas indispensable dans tous les cas. Donc voilà, entre tout ça, entre l'eau, l'alimentation, les cigarettes, l'alcool, le sommeil, le soleil, on ne peut pas être idéal, on ne peut pas être parfait. Moi, je fume par exemple, mais voilà, je protège ma peau du soleil, je bois énormément d'eau, je mange bien, je ne bois pas d'alcool, voilà. Ce qu'il faut, c'est essayer, comment dire, de ne pas euh, cumuler tous ces écueils en même temps, parce que sinon là, vous aurez beau mettre tous les sérums, toutes les meilleures crèmes du monde... Euh, votre peau, elle pourra jamais être vraiment rebondie, hydratée et très jolie. Voilà, il faut essayer de faire au mieux en tout cas. Voilà, ça c'était pour les petits préalables qui sont quand même euh, importants et que je trouvais nécessaire de, de préciser avant de commencer par le premier secret de beauté. Alors mon premier secret de beauté, ça je vous en avais déjà parlé dans la vidéo d'il y a deux ans. Mais je voulais aussi refaire cette vidéo, je ne vous l'ai pas dit parce qu'il y a deux ans on était 100 personnes sur la chaîne. Là on est presque 2300, donc il euh, y a quand même beaucoup plus de monde. C'est la fameuse crème Yalucette. Alors je vous la montre, elle, elle est toute ratatinée mais j'en ai une autre en réserve. Donc ça, ça se présente comme ça, Yalucette, c'est de l'acide hyaluronique pur en fait. Et vous avez aussi la Yalucette Plus qui est encore plus concentrée en acide hyaluronique. Celle-ci, elle s'achète en vente libre, mais celle-ci, par contre, je crois qu'elle est sur ordonnance. De toute façon, dans la barre d'infos, j'essaierai de vous mettre le maximum de liens pour retrouver les produits dont je vous parle. J'essaie de vous trouver des liens à chaque fois pas chers. Et ça, c'est une crème que j'utilise depuis, euh, depuis plus de 10 ans. Alors, parallèlement, j'utilise aussi d'autres produits, surtout des sérums à l'acide hyaluronique. Là, j'en ai deux sous la main, par exemple. J'ai celui de The Inkey List, comme ça, l'acide hyaluronique et euh, celui de la gamme euh, Radiance Expert de la marque Soivre, qui sont des gouttes concentrées comme ça d'acide hyaluronique. J'en ai des petits produits comme ça, euh, à droite, à gauche. Mais vraiment, la crème Yalucette, euh, je crois que c'est un de mes plus grands secrets de beauté. C'est un, un des produits que j'utiliserai ad vitam aeternam. C'est de l'acide hyaluronique pur. Donc, on le sent instantanément. Quand vous appliquez cette crème, déjà, votre peau, elle la boit. Elle la boit tout de suite, tout de suite, c'est visible. Hein. Moi, des fois, je me fais des masques, je l'applique comme ça. Au bout de 10 minutes, on sent que la peau a tout bu, le, le, le, le blanc de la crème a disparu. Bon, par contre, faut mettre quelque chose derrière parce que vous, vous savez, l'acide hyaluronique, ça a cet aspect un peu, euh, un peu collant, c'est normal. Donc, faut mettre quelque chose derrière. Mais ça, la crème Yalucette, elle est très peu connue. Euh, je crois que j'en ai rarement entendu parler. Moi, je l'ai connu grâce à l'ami d'une amie, enfin par le bouche à oreille. J'en avais jamais entendu parler. Ça fait 10 ans que j'utilise et je ne m'en passe plus. Euh, J'ai vu les effets sur ma peau au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années. Euh, C'est vraiment mon must-have. Et je, je sais que je rachèterai ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est le produit le plus concentré en acide hyaluronique que j'ai pu connaître jusqu'à aujourd'hui. Alors, deuxième secret de beauté, c'est le zinc. Alors, le zinc, que ce soit euh, en interne, sous forme de complément alimentaire de gélules, quoi, de zinc pur, soit sous forme de, de produits cosmétiques, que ce soit des sérums, que ce soit des crèmes, que ce soit des masques, à base de zinc, parce que c'est vraiment l'ingrédient, le zinc. Oula, il s'est mis encore à pleuvoir, oui, parce qu'il pleut toujours des cordes. Hein. Si vous entendez une pluie torrentielle, c'est normal. Le zinc, ouais, je vous disais, c'est vraiment l'ingrédient, enfin un des ingrédients les plus purifiants. Et on a toujours besoin de purifier notre peau parce que qu'elle accumule avec euh, voilà, la météo, la pollution, enfin tout plein de choses, plein d'impuretés, ben, il y a plein de peau morte, etc. Et je vous conseille vraiment d'intégrer le zinc dans votre routine, alors soit en interne, soit en externe, comme vous voulez. Moi je me fais des cures de zinc, euh, deux à trois fois par an, ça dépend. Mais sinon, j'ai toujours des produits cosmétiques, je ne les ai pas là sous la main, mais je vous les mettrai en dessous, à base de zinc, et c'est extrêmement efficace. Immédiatement, le zinc, euh, ça va venir tout de suite purifier la peau et la nettoyer. Et en plus, c'est extrêmement naturel. Et ça ne sert pas que pour la peau. Le zinc, ça sert aussi pour votre organisme à aider à l'absorption de tout un tas de vitamines. Enfin, c'est vraiment hyper bénéfique. Troisième ingrédient... Je le mets ici parce que il est quand même assez proche du zinc, c'est le charbon. Alors autant le zinc c'est extrêmement purifiant, autant le charbon c'est vraiment un absorbant en fait. Et comme il absorbe, ben forcément il purifie en même temps. Le charbon, moi je l'ai toujours utilisé euh, depuis que j'ai 17-18 ans et je l'utiliserai toujours, toujours, toujours. Notamment si vous avez euh, des peaux à tendance euh, acnéique, à tendance grasse, ou des excès de sébum, ce genre de choses, des points noirs, le charbon, c'est vraiment un des ingrédients les plus naturels qui soit pour venir absorber tout ça. Là, je vous en parle pour la peau. Mon dieu, qu'est-ce qui pleut Mais si je pouvais vous montrer ça, les palmiers s'envolent et tout, quoi. Donc pour la peau, moi j'utilise plein de produits hein, à base de, de, de charbon. Par exemple, que ce soit des eaux micellaires comme celle-ci qui est à base de charbon, des nettoyants visage comme celui-ci par exemple, ou alors des masques, celui-là c'est un peel-off. Voilà, le charbon ça existe sous tout plein de formes en cosmétique. Et en fait, quand vous l'appliquez sur votre peau, quelle que soit la forme du produit, ça va venir absorber eh ben, euh, ouais, toutes les saletés, tous les excès de sébum. Euh, les points noirs, les cellules mortes, les peaux mortes, etc. Et donc forcément, ça va les absorber, les éliminer et donc purifier votre peau. Et même au-delà de ça, le charbon, c'est euh, un absorbant aussi au niveau euh, intestinal, par exemple. Si vous avez des soucis euh, ouais, de transit intestinal, de ballonnement ou, ce, ou de ce genre de choses, ce que moi j'ai bah, depuis que je suis petite, hein, depuis toujours, et bah, le charbon, ça vient vraiment, comme ça va le faire sur le visage, mais absorber, ben, dans votre ventre tout, tout l'air, par exemple si vous faites de l'aérophagie etc ça va vraiment permettre d'absorber et d'éliminer tout ça c'est très très bon pour les dents aussi euh, on dit que c'est blanchissant mais en fait c'est pas le charbon en lui même qui est blanchissant c'est parce que comme ça va venir absorber euh, tout ce qui peut avoir tendance à jaunir ou à griser vos dents et eh ben ça va les blanchir quatrième secret de beauté c'est la vitamine C la vitamine C pour le coup je l'ai intégrée plus récemment que tous les autres, je vais dire il y a un an et demi, deux ans, mais franchement, j'en ai vu les effets sur ma peau, des effets tellement flagrants, tellement bénéfiques que euh, je ne pourrais plus m'en passer. Voilà. Le principal atout de la vitamine C, sur la peau, hein, je veux dire, enfin dans le corps, ça va être de venir booster vraiment la production naturelle de collagène dans votre peau. Parce qu'après, on sait bien que la vitamine C, ça sert à plein d'autres choses dans le corps. Hein. La, la, la vitamine C, ça sert à donner mais voilà, de la vitamine, de la pêche, de l'énergie, quand on est un peu fatigué, en manque d'énergie, on peut se faire des cures et tout ça. Et moi, là, je parle vraiment de la vitamine C pour la peau. Notre peau, elle produit naturellement du collagène, normalement, mais plus on vieillit, ben, moins elle en produit naturellement. Alors, deux options, soit vous pouvez appliquer directement des produits à base de collagène sur votre visage. Moi, c'est ce que je fais de temps en temps, mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo sur euh, mes astuces anti-âge. Sinon, la vitamine C appliquée sur la peau, déjà, ça va euh, la repulper, avoir cet effet un peu dynamisant, ben, comme ça, sur notre corps et notre esprit quand on prend des gélules de vitamine C. Quoi. Et en plus de ça, ça va venir booster cette production naturelle de collagène. Donc vraiment, moi, je l'ai vu c'est visible, hein, c'est quasiment immédiat. Je vous montre deux produits là, en l'occurrence, mais, mais j'en ai d'autres. Euh, le fameux sérum de la marque Tiam, le My signature C-Source, qui contient 20% de vitamine C et d'autres ingrédients aussi. Euh, c'est celui-ci que vous pouvez trouver sur le site YesStyle notamment. C'est incroyable, l'effet sur la peau, il est dingue dingue, mais dès la première utilisation même. Hein, je, moi, je ne pourrais plus me passer de ce truc-là, c'est devenu vraiment un... Un incontournable. Euh, J'ai essayé par exemple récemment aussi la, le contour des yeux, le fameux contour des yeux, vous savez, Ole Henriksen Banana Bright Eye Cream donc qui est à la vitamine C et il précise bien justement que ça vient euh, booster, voilà, collagène booster et regorger la peau de collagène. Donc c'est ce petit truc-là. Moi, je l'applique depuis un mois et Autant que sur la peau avec le sérum Tian, je le vois sur mon contour des yeux avec ce produit. J'en ai d'autres à base de vitamine C, là je vous montre que ces deux-là. Mais vraiment, vraiment, c'est devenu un de mes secrets de beauté. Ça va tout de suite changer l'aspect de votre peau. Déjà de manière instantanée, comme je vous ai dit, et en plus sur du long terme. Donc plus on avance dans l'âge. Si on peut trouver comme ça des ingrédients, et le top du top, c'est celui-là, la vitamine C, qui peuvent venir booster naturellement notre production de collagène. Tant mieux, parce qu'appliquer du collagène tout seul, c'est bien. On va apporter du collagène externe à notre peau. Mais je trouve que ce qui est le mieux, c'est d'apprendre à notre peau à en refabriquer de plus en plus elle-même, et notamment grâce à la vitamine C. Plutôt que de l'assister quoi, et de lui en apporter, ce qu'on peut faire de temps en temps, il vaut mieux lui apprendre et la pousser un peu, à se, à se remettre à en produire quoi. Bon, désolé pour la luminosité, aujourd'hui c'est pas dingo hein. Juste le jour où enfin je m'étais motivée à filmer, là il fait tout gris, il fait pas beau, il fait. Euh... C'est pas grave, allez on, on garde la pêche. Sixième secret de beauté, celui-ci je vous en avais parlé dans la vidéo d'il y a deux ans, mais il est toujours là et il sera toujours là, c'est l'aloe vera. L'aloe vera qui est la plante, je crois, la plus merveilleuse du monde pour l'être humain, vraiment. Elle a tous les bienfaits. Le plus grand bienfait de l'aloe vera c'est d'hydrater, mais c'est aussi de réconforter, d'apaiser, c'est un produit extraordinaire et j'ai eu la chance quand j'ai emménagé dans cette maison en juillet 2020 d'avoir un vrai plan 100% naturel d'Aloe Vera dans mon jardin, je suis tellement contente. Je fais une petite parenthèse, hein. mais par exemple, quand on se fait piquer, euh, soit par une fourmi rouge, parce qu'ici elles sont assez tenaces les fourmis, soit par, euh, je sais pas, une araignée, un moustique, etc. Tac, on va dans le jardin, on coupe un petit bout de la feuille d'Aloe Vera, on prend un tout petit peu de sève qui est à l'intérieur, tac, tac, on l'applique sur la zone qui nous démange ou qui nous gratte. Instantanément, ça apaise, quoi et pourtant, c'est un produit qui vient de la terre, de la nature. Tellement naturel, mais tellement bienfaisant. Enfin bon, l'Aloe Vera, c'est vraiment une merveille. Je crois que c'est le produit euh, hydratant le plus naturel qui soit. Vraiment. On parlait de l'acide hyaluronique tout à l'heure, hydratant, etc. Mais l'Aloe Vera... C'est vraiment la plante la plus hydratante du monde, donc moi je l'utilise sous toutes ses formes, sous forme de lotion, euh, sous forme d'eau florale, sous forme d'hydrolat, sous forme de sérum, sous forme de crème, sous forme de masque, enfin je l'utilise sous toutes les formes que je trouve. Par exemple en ce moment j'utilise cette, cette petite gelée de la marque Akane que j'avais reçue de la box euh, de Virginie Box 974. En fait, c'est une gelée infusion hydratante, euh, pur jus d'aloe vera bio, donc 93%. Ça se présente comme ça, ça c'est un petit format. J'utilise aussi là en ce moment un masque euh, peel-off à l'aloe vera. J'ai aussi euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps des gels bio d'aloe vera, 100% bio et naturel, que j'achète généralement euh, en magasin bio ou en parapharmacie ou sur, euh, le, sur certains sites. Comme mille pharmacie.com ou même sur Amazon et tout ça on en trouve. C'est vraiment un bonus d'appliquer du gel pur et bio d'aloe vera avant vos soins. Euh, ça ne peut avoir qu'une seule plus-value, c'est encore plus hydrater votre peau. Voilà, et d'ailleurs, vous allez le sentir, votre peau, elle va le boire tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et j'utilise aussi bah, de l'huile d'aloe vera, de l'huile bio, hein, 100% bio. Celle-ci, par exemple, c'est les laboratoires du ségala donc il y a marqué sa principale fonction. Ben voilà, c'est ce que je vous disais, c'est hydratante, donc c'est celle-ci. Et figurez-vous qu'en ce moment, comme j'ai plus d'huile démaquillante, j'ai fini toutes mes huiles démaquillantes, je voulais m'en racheter. Mais comme tous les magasins sont fermés et tout, c'est un, un peu le bazar, je me suis dit, c'est quoi Camille ce, ce sera l'occasion de continuer à utiliser et surtout de finir tes huiles végétales entamées, parce que j'en ai tellement des huiles végétales. Et comme ça, après, tu te rachèteras une huile démaquillante. Parce qu'en fait, pour se démaquiller, euh, c'est pas forcément la peine de mettre 30, 40, 50 euros dans un démaquillant. Hein. Tout ce qu'il faut, c'est un corps gras pour se démaquiller. Et donc là, je fais ça depuis une semaine avec cette huile d'Aloe Vera. Et franchement, c'est dingue, c'est dingue au dingue, parce que je fais tout simplement sous la douche, hein, comme avec un démaquillant en huile d'habitude. Tac, je mets dans mes mains, sur peau sèche, je masse, je masse, je masse, je masse. Ça démaquille super bien, mais alors tout aussi bien que les huiles démaquillantes que j'utilise d'habitude. Sauf que le petit plus, c'est que euh, en même temps que je démaquille, et ma peau elle bénéficie de tous les bienfaits de l'Aloe Vera, et après, quand je sors de la douche, je ne sens même pas le besoin d'hydrater ma peau. Et d'ailleurs, il y a des soirs où je laisse comme ça, je ne fais rien tellement elle est déjà hydratée. Enfin, l'aloe vera, c'est une merveille. Je pourrais faire toute une vidéo sur l'aloe vera. Et je me suis dit, quand j'ai aménagé ici que j'ai vu le plan dans mon jardin, je me suis dit c'est un signe du destin. Ça, c'est sûr et certain. Sixième secret de beauté, je pense que ça ne va pas trop, trop vous étonner euh, de ma part. Ou en tout cas, si vous avez l'habitude de suivre mes vidéos... Ça va un peu dans le sens ben, du cinquième, hein. euh, ce sont toutes les huiles végétales que j'utilise tout le temps, depuis des années. J'en ai, euh, en ce moment je vais en avoir une dizaine, là par exemple sous la main euh, j'ai l'huile de, de moringa, de l'huile de ricin, donc ça c'est extrêmement bénéfique. Euh, pour les cheveux, bien sûr, les cils, les sourcils, mais également le contour des yeux. Tout comme l'huile d'avocat d'ailleurs, je ne l'ai pas prise, mais elle est en bas dans ma salle de bain. Moi souvent, au lieu de mettre une crème contour des yeux, tout simplement je mets un petit peu d'huile d'avocat. L'avantage de l'huile d'avocat, c'est qu'elle n'est pas grasse du tout, du tout. Donc elle va venir vraiment hydrater le contour des yeux sans, euh, comment dire, sans apporter de graisse qui, qui peuvent parfois générer, vous savez, des petits points blancs ou ce genre de choses. Euh, L'huile de rose musquée, bien sûr. La rose musquée, je crois que c'est un des ingrédients anti-rides euh, les, plus, les plus réputés, les plus efficaces. Bon, on a le rétinol aussi comme, euh, comme anti-rides, je veux dire, anti-âge. Mais là, je parle de naturel. Euh, vraiment, la rose musquée, c'est top, top, top. Si vraiment vous cherchez une huile végétale anti-âge, c'est la rose musquée qu'il vous faut, c'est sûr et certain. Et j'utilise aussi beaucoup euh, l'huile de carotte, donc l'huile de carotte complètement bio, hein. donc là c'est la marque Natessence. par contre. Pourquoi Eh bien tout simplement pour euh, l'effet bonne mine. Donc comme la plupart des huiles végétales, elle va être hydratante, sauf que l'huile de carotte, comme euh, il y a énormément de carotène hein, forcément à l'intérieur, elle va vous apporter euh, cet effet hal naturel, cet effet un peu bronzé, mais complètement naturel, quoi, sans utiliser d'autobronzant ou de je ne sais pas quoi. D'ailleurs, je crois que je vous l'avais dit dans ma première vidéo, la plupart des produits auto-bronzants contiennent de la carotène, parce que c'est ça qui joue sur la, sur la mélanine, hein, sur, sur la carnation. Et alors moi, quand j'ai le teint un peu fadasse, un peu blanc, que j'ai envie d'avoir un peu meilleure mine, d'avoir le teint un peu plus allé, tout simplement... L'huile de carotte, donc je ne l'applique pas le matin par contre, parce que sinon c'est sûr sur le moment on est un peu orange et c'est quasiment impossible de se maquiller dessus, mais le soir, avant de me coucher, au moins pendant la nuit, la peau a bien le temps euh, de, de, de prendre, enfin d'absorber l'huile de carotte. Et le matin, on se réveille, on a un teint. On a l'impression d'avoir passé une journée au soleil, en fait, alors que pas du tout. Donc, euh, c'est super bénéfique pour la peau. Il y a beaucoup de vitamines à l'intérieur, notamment beaucoup de provitamine A. Elle nourrit la peau, elle lui donne bonne mine. Donc, vraiment, ça, c'est un, un de mes secrets de beauté qui m'avait été donné euh, par une de mes meilleures amies quand j'avais euh, 19 ans, quand j'étais à la fac. Et je l'utilise encore. Mais toutes les huiles végétales après ont euh, leur bienfaits. Euh, mais toutes les huiles végétales ne sont pas bonnes pour tout le monde par contre. Je sais que je, je vous avais promis de vous faire une vidéo là-dessus. J'en avais un petit peu parlé dans une de mes vidéos, une fois une de mes vidéos Skincare. Euh, chaque huile végétale a euh, des pourcentages d'acide oléique et d'acide linoléique qui sont différents. Et donc en fonction de votre type de peau, de ce que vous recherchez, de vos problématiques certaines seront plus à privilégier que d'autres. Mais juste, ce que je peux vous dire, c'est que l'huile d'avocat, par contre, pour le contour des yeux, ça, ça peut aller à tout le monde, quel que soit votre type de peau. Et sinon, l'huile, une des rares huiles, je vais dire, si ce n'est la seule huile végétale qui peut convenir à tout le monde, quel que soit votre type de peau aussi, c'est l'huile de jojoba. Parce que c'est la seule euh, de toutes les huiles qui a un taux d'acide linoléique et d'acide oléique qui est équivalent. Donc là, par contre, que vous ayez la peau sèche, déshydraté grasse, mixte, ça va vous aller. Voilà, si vous ne savez pas laquelle prendre, en attendant que je fasse ma vidéo spécifique sur les huiles, euh, prenez jojoba, au moins vous êtes sûr de ne pas vous planter. Mais voilà, toutes les huiles végétales, pour moi, on n'a que de, que de la plus-value à les appliquer en fait. Ce sont des plantes, des fruits, des fleurs, complètement naturelles, finalement c'est tout ce dont notre peau a besoin. On les retrouve parfois dans des crèmes, des sérums, euh, mais il y a des pourcentages infimes, euh, autant les acheter pures, c'est beaucoup moins cher en plus, et votre peau le ressent, vous le verrez. Pour finir sur tout ce qui est végétal, là, je vous ai parlé des huiles. Bien évidemment, je vous ai pas parlé des eaux florales et des hydrolats, mais euh, je pense que vous le savez, j'en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un peu le même principe, sauf que ce sera pas sous forme d'huile, ce sera sous forme d'eau florale ou d'hydrolat, mais pareil, ce sont soit des fruits, soit des plantes, soit des fleurs. Là, en ce moment, j'en utilise trois. Donc, j'utilise l'eau de fleurs et de fruits révélatrice d'éclat qui est à la rose de Damas Bio de la marque Akane, celle-ci, qui est top, top, top. Donc, ça, c'est une eau florale, c'est pas un hydrolat. Parce que la différence, vous me l'avez souvent demandé entre une eau florale et un hydrolat, c'est qu'une eau florale, euh, c'est c'est pas un spray en fait. Soit vous l'appliquez directement avec vos doigts, soit avec un coton. Alors qu'un hydrolat, c'est comme ça, sous forme de spray. Là par exemple, c'est la verveine qui a des vertus raffermissantes et la sauge qui a des vertus purifiantes. Et c'est encore mieux d'appliquer des hydrolats que des eaux florales. Sur une peau, comme je vous l'avais dit, encore un tout petit peu humide, avec un spray, ça va démultiplier les, les effets et les bienfaits des, de la plante ou de la fleur en question sur votre peau. Septième secret de beauté, on reste dans le naturel. Mais de toute façon, la plupart de mes secrets de beauté, ils sont, ils sont naturels. Hein. J'essaie quand même de me tourner de plus en plus vers du naturel. Peut-être que vous l'avez remarqué au fur et à mesure de, des mois, là, euh, ces derniers mois. C'est l'argile. L'argile, un peu comme le charbon, parce que ça a des propriétés euh, vraiment absorbantes et purifiantes. Mais c'est différent. L'argile, c'est pareil, ça vient de la nature, c'est de la terre. Bon, il en existe tout plein. Vous avez l'argile verte, l'argile rose, enfin, il y en a plein, plein, plein. Soit vous achetez de l'argile tout simplement. Par exemple, vous savez, euh, les gros pots, la catier en pharmacie, euh, ça marche très, très, très bien. Vous pouvez aussi acheter de l'argile en poudre et la diluer vous-même avec de l'eau ou même avec un peu de miel puisque c'est antioxydant, etc. Enfin, on ne va pas partir dans les recettes. Mais en tout cas, moi l'argile, j'en ai toujours utilisé pour purifier ma peau et notamment sur la zone T. Quand je dis la zone T, c'est essentiellement contour du nez, menton parce que moi c'est là que j'ai le plus d'excès de sébum, de points noirs, etc. Au moins une fois par semaine, je me fais un masque à l'argile. Là, j'en ai deux qui sont ouverts en ce moment. J'ai celui de chez Vichy. Euh, masque argile purifiant pour les pores, donc il est tout simple, hein, il se présente comme ça. Donc là, on est sur de l'argile euh, grise euh, classique, argile minérale. Et j'ai aussi le masque de chez Glamglow, le Super Nude, qui est à l'argile. Alors celui-là, je l'aime un petit peu moins. Je le trouve euh, un petit peu plus agressif. Alors je sais pas, euh, j'arrive pas à voir quel composant il y a à l'intérieur qui agresse un tout petit peu ma peau. Sinon, tous les masques de chez Origins aussi que ce soit à l'argile rose, euh, à l'argile verte, etc. Enfin, vraiment l'argile, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser sans crainte. Quel que soit votre type de peau, mais surtout si vous avez la peau grasse ou des tendances à l'acné, etc. Vu que c'est extrêmement sec, d'ailleurs vous voyez quand vous l'appliquez, vous attendez quelques minutes, ça devient tout sec, parce que ça absorbe tout ce qui est gras. Le seul truc, c'est que voilà, comme c'est un peu, ça peut être un peu asséchant, faut bien venir hydrater la peau ensuite. J'ai commencé à l'utiliser moi quand j'étais ado, l'argile, et je m'en suis plus jamais passé. Neuvième secret de beauté. Alors, celui-ci, je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous dire que je l'utilise depuis des années, parce que c'est complètement faux. Je l'utilise depuis un mois, mais j'ai quand même voulu l'intégrer dans cette vidéo parce que, euh, perso, il a transformé ma peau. En fait, c'est la niacillamide. J'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup entendu parler de cet ingrédient, mais je ne l'avais jamais testé. Et il n'y a pas longtemps, j'ai sorti de mon tiroir, de mon tiroir ce sérum The Ordinary euh, qui contient 10% de niacidamide et 1% de zinc. Et alors ça, je, je, je n'en reviens pas en fait de l'efficacité de ce produit. Alors, je ne vais pas vous raconter des bêtises, etc. Je ne me suis pas encore forcément hyper bien renseignée sur la niacidamide en elle-même. Voilà, je préfère me renseigner et vous en parler plus précisément quand j'aurai plus de de connaissances sur le sujet, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça a une efficacité, mais, mais de dingue. C'est-à-dire que moi, j'ai tendance, alors euh, surtout sur le menton, à avoir du relief sur la peau. Vous savez, la peau un peu granuleuse, mais à, à cause des excès de sébum, des points noirs, euh, comme toujours. quoi. Pas sur le reste du visage. Sur le reste du visage, même sur le nez, et tout elle est lisse. C'est vraiment le menton, là, quand je touche mon menton, ben je sens, vous savez, des petites... Euh, ben des reliefs, quoi. C'est un peu granuleux, c'est pas agréable. On a tous envie d'avoir la peau lisse, voilà. Et quand j'applique ça, tout de suite après, la peau est complètement lisse. Donc, je ne sais pas comment c'est possible. Euh, je, je ne sais pas. Alors, ce que je fais quand même la plupart du temps, c'est que j'enlève d'abord un peu les excès de sébum, les points noirs, soit avec du charbon, soit avec de l'argile, et j'applique ça ensuite. Mais je vous assure que tout de suite après et même le lendemain matin, euh, la peau est complètement lisse. Les pores sont complètement resserrés. Limite, on ne les voit plus. J'ai découvert la niacidamide là. Euh, ouais, je vous dis, ça fait un mois. Mais il fallait que je vous en parle parce que pour le coup, là, c'est une trouvaille que j'ai faite. J'ai rarement vu dans ma vie un produit aussi efficace mais instantanément je veux dire. En plus ces Ordinary, ça coûte pas cher, c'est à peu près 5-6 euros le, voilà, le petit pot comme ça. Donc je ne l'ai pas fini bien sûr et ça c'est un truc que je vais racheter c'est sûr et certain. Bon, il y a du zinc aussi à l'intérieur même si c'est que 1% donc je pense que c'est... Il y a ce côté purification aussi, mais 10% de niacidamide, ce qui est quand même un taux... Très élevé, c'est ça quoi, c est, c est ce, cette fameuse molécule niacidamide, elle est incroyable, je vous jure. Le dixième secret de beauté, ça concerne les boutons. Euh, Celui-ci, je vous en avais déjà parlé aussi, mais je vous en reparle quand même, c'est pas grave. C'est l'huile essentielle de titri. Je vous assure que si vous avez des boutons qui prennent un seul port ou même qui s'étalent sur, sur plusieurs ports, des boutons, vraiment, parfois où on a non seulement des excès de sébum, mais qui commencent un peu, vous savez, à avoir un peu de pu, enfin, ce genre de choses. Je vous assure, appliquer une goutte d'huile essentielle de titri sur votre bouton, ça va le faire disparaître. Alors, selon l'ampleur et la taille du bouton, parfois il faut appliquer euh, une goutte toutes les heures euh, le soir, on va dire trois fois. Il faudra peut-être deux jours, parce que ça reste quand même naturel, mais je vous assure, essayez, si vous avez ces problèmes de boutons, essayez l'huile essentielle de titri, c'est 100% naturel, l'arbre thé Faites-moi confiance, moi c'est ce que je fais à chaque fois et ça a toujours marché. Et puis j'avais un petit onzième secret de beauté, mais je, je n'ai pas voulu intituler la vidéo 11 secrets de beauté. Je préférais mettre 10. C'est toujours ma fameuse crème égyptienne magique que je n'ai plus là avec moi. Malheureusement, je l'ai terminée, je vous en ai parlé dans mes produits terminés d'ailleurs. Donc je me la suis recommandée parce que c'est un produit que j'ai besoin d'avoir toujours avec moi. Là par contre, on n'est pas du tout dans le fait de purifier, d'assécher, de, de nettoyer. Pas du tout, c'est complètement l'inverse, là c'est pour venir nourrir, parce qu'on a quand même parfois euh, des zones du corps asséchées, déshydratées, qu'il faut venir nourrir. Et alors cette crème égyptienne magique, euh, que moi j'utilise depuis des années, c'est un combo D'ingrédients naturels ultra hydratants, du miel, de la propolis, de la gelée royale, plein d'huiles végétales différentes, hyper hydratantes, du beurre de karité, enfin voilà, vous imaginez le combo. Et là, ça me fait bizarre de plus en avoir. C'est la première fois, je crois que j'en ai plus dans mes tiroirs. Alors, moi, c'est pas, pas un, une crème, alors c'est même pas vraiment une crème, c'est plus un baume, un beurre presque, hein, parce que c'est vraiment, c'est pas hydratant, c'est vraiment nourrissant. Je l'applique pas forcément, moi, sur le visage. Euh, mais par contre, je l'applique beaucoup sur le cou, euh, sur le décolleté et aussi sur les zones du corps qui parfois sont extrêmement sèches comme euh, le côté des cuisses ou les mains aussi parce que vous savez que après le visage, la zone du corps qui montre le plus les signes de l'âge, ben, ce sont les mains bien sûr. Et moi j'aime m'en appliquer tous les soirs sur mes mains, ça les nourrit, ça les rend toutes douces. Vraiment cette crème égyptienne magique, je l'achète aussi sur milleunefarmacie.com ou alors sur Sephora, ça dépend. Essayez-la cette crème, même elle peut servir pour toute la famille, votre conjoint, votre conjointe, euh, les enfants, n'importe qui. C'est quelque chose qui va tout de suite venir réparer et nourrir une zone extrêmement asséchée. Euh, comme même des zones type euh, avec de l'eczéma, des choses comme ça, ça fonctionne super bien. Et puis je vous propose de finir cette vidéo par deux petits bonus qui sont pas du skincare mais qui sont du make-up. Deux petits secrets de beauté qui peuvent tout changer, mais vraiment tout changer à, à eux seuls. Le premier, c'est le bébé crayon Herboryan au ginseng. Moi, je trouve ce truc incroyable. En fait, je l'ai laissé assez longtemps dans mes tiroirs. Et depuis que je me suis mise à l'utiliser, en fait, je n'ai pas arrêté de l'utiliser. Je l'ai utilisé tous les jours, ce qui fait que là, vous voyez, je, je suis presque à la fin. Par contre, ils ne sont pas très très gros. Mais alors ça, euh, je trouve que c'est un, un produit extraordinaire. Il fait tout en fait. Il fait anti-cerne, point de lumière. Il apporte vraiment cet effet lumineux au visage. Je pense que c'est aussi grâce au ginseng qu'il contient à l'intérieur. Ça apporte ce sort, cette sorte d'énergie, de, ouais, de dynamisme à la peau. Et vraiment, tout de suite, ça nous rend lumineuse. Moi, j'ai eu des semaines, là, récemment, où j'étais crevée, fatiguée, pas la forme et tout ça. Et ça, ça a changé ma tête. Je vous assure que ça a changé ma tête. C'est un tout petit truc. Euh, bon, c'est pas donné, je crois que ça coûte une vingtaine d'euros, un petit crayon comme ça. Mais franchement, c'est une très, très, très belle découverte. Et le deuxième secret de beauté make-up, euh, je pense qu'il n'y aura aucune surprise. C'est ma fameuse eau de teint de chez Chanel. Parce que, dans tout mon make-up, mais dans tout mon make-up, si je regarde toute ma pièce là, de A à Z, si on me disait Camille, tu sauves un seul produit maquillage dans toutes tes affaires, tout confondu, je prendrais ça. Ça, c'est le meilleur produit maquillage que je n'ai jamais connu. Euh, L'eau de teinte chez Chanel, que moi, j'utilise en teinte médium plus. Le bébé crayon, je ne vous ai pas dit, moi, je l'ai en teinte dorée. Mais alors ça, tout simplement, je le prends... Comme une crème, comme ça, je fais chauffer les microbilles entre mes doigts. Je me masse le visage avec comme une crème et en 30 secondes, on revit. On a une peau euh, avec un teint allé, lumineuse, unifiée, uniformisée, lisse. C'est un truc exceptionnel. C'est le plus beau produit make-up que j'ai jamais connu. Voilà. Donc c'est sou. Je le mets dans mes secrets de beauté parce que souvent on me demande les jours où j'ai ça. Qu'est-ce que tu as sur ton teint, Camille Tu as quel fond de teint qui donne cet effet si lumineux En fait, je n'ai pas de fond de teint. J'ai juste une eau de teint, mais qui est extra. C'est celle que j'ai mise d'ailleurs aujourd'hui sur mon teint. Regardez, ça ne se voit pas. C'est imperceptible, c'est naturel. Et donc pour moi, c'est un secret de beauté. Merci Chanel. Voilà pour tous mes secrets de beauté. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous me direz les vôtres dans les commentaires. Il y a quand même des petites choses qui ont changé hein, par rapport à la vidéo d'il y a deux ans. Donc c'est pour ça que je voulais l'actualiser. Je vous partage les miens avec tout mon cœur. J'espère que vous me partagerez les vôtres. Mais je sais que vous le ferez. Parce que vous êtes la meilleure communauté. Vous êtes dans le partage, dans l'échange. Dans... C'est génial. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, vous hésitez, surtout pas. J'essaierai de vous mettre le max de descriptions. J'essaierai de vous trouver des liens pas chers. Je vous mettrai dans la, dans la barre d'infos. Et si vous avez des conseils... Moi je suis toujours preneuse, il y a tellement de choses que j'ai apprises grâce à vous et je veux que ça continue. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de me lâcher un petit like, votre plus beau like, ça me fera toujours plaisir. Je vous embrasse très très très fort et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye